J'ai croisé, je, je, je vous le dis, j'ai croisé une jeune fille dans la rue en pyjama donc casse toi, je vais aussi... Casse-toi, casse-toi, casse-toi, casse-toi Casse-toi Putain D'où il y a un Tiger 2 de... qui